Bonjour à tous, nous sommes dans le webinaire Open Education Global francophone à propos de l'évolution des MOOC. On connaît tous les Massive Online Open Course, quand on est, dans cette, je pense, inscrit dans, ce, dans cette conférence qui se déroule en novembre 2020. Et les MOOC ont déjà des années maintenant derrière eux. Donc, au début, c'était... Un enseignant qui, ayant mis la totalité de son module d'introduction à l'intelligence artificielle en ligne, a eu des milliers d'inscrits. Et, euh, et ensuite, euh, c'était seulement en module, mais ça a permis euh, à un certain nombre d'étudiants euh, très éloignés de Stanford, je crois, où ça avait lieu, euh, d'être certifiés à son cours d'introduction à l'intelligence artificielle. Ça a ouvert des perspectives euh, colossale, en fait, d'ouvrir massivement les cours, de les faire connaître. Et euh, moi, j'ai toujours été frappée par l'idée que c'était open education, mais pas toujours des ressources éducatives libres, c'est-à-dire que ça ne permettait pas leur réutilisation. Alors, euh, il y a eu beaucoup de MOOC, le lancement de la plateforme en France, euh, France euh, Université Numérique, mais aussi Open Classroom, qui fait beaucoup parler d'elle et euh, qui permet aussi, euh, en fait, hein, qu'il y a une ligne éditoriale, pas euh, de suite avec euh, des ressources qui souvent sont tout de même fermées une fois qu'on s'est inscrit, euh, d'autres qui sont ouvertes, ça pose euh, un certain nombre de questions. Euh, euh, comment euh, identifier les personnes qui sont à distance euh, Est-ce que euh, tout le monde euh, peut faire un MOOC euh, Est-ce que euh, le MOOC est vraiment une ressource éducative libre euh, Et puis, euh, où conserver ces certificats euh, de MOOC également euh, alors, pour répondre à ces questions euh, sur l'évolution actuelle euh, des euh, Massive Online Open Courses, ou euh, CLOM, pour le dire en, en, bon, en bonne francophonie, eh bien, euh, j'ai demandé à, la, à Cécile Becker, euh, qui va se présenter, de l'Agence française de, de développement, euh, de nous dire sa perception. Euh, et puis, euh, ensuite, on aura la présidente du groupement d'intérêt public France Université numérique, donc FUN, euh, qui nous euh, dira euh, quelle est la, la vision euh, de FUN MOOC, donc qui s'appelle désormais à nouveau FUN, euh, sur, euh, sur les certificats issus des MOOC. Et enfin, moi-même, je prendrai la parole pour vous parler de, de justement de ce que sont ces petites certifications euh, numériques à distance qu'on peut conserver sur la thématique des Open Badges et de la blockchain. Voilà, Cécile, à toi. Merci beaucoup, Perrine, pour ces mots d'introduction et merci de m'avoir conviée à cet événement. Je suis vraiment réjouie de participer à la première édition francophone de cette conférence sur l'open education. Et j'espère vraiment que c'est le début, effectivement, d'une grande aventure et d'une grande communauté francophone et dédiée à l'open education. Alors moi, Viction, je m'appelle Cécile Becker. Je travaille à l'AFD, l'Agence française de développement. Depuis deux ans, je suis chef de projet e-learning à l'AFD. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre expérience, qui est donc très très orientée pays du Sud pays, pays émergents et, euh, et donc euh, un retour d'expérience qui est un petit peu intéressant euh, avec euh, une, des perspectives d'évolution euh, du coup sur, sur les MOOC que je souhaite partager avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le chat et puis, euh, et puis euh, je partagerai évidemment mes coordonnées pour qu'on puisse rester en contact et éventuellement euh, euh, commencer des, des collaborations, c'est comme ça, euh, c'est parfois comme ça lors de conférences hein, qu'on qu commence, euh, et des belles co collaborations. Euh, donc, euh, bah, je vais vous présenter ma, ma, ma, ma présentation. Euh, alors, partager l'écran. Ah, non, c'est pas, pas partager écran, je vais faire. Euh, partager les médias. voilà alors attendez partager un média choisir ce médias voilà, donc vous allez vous devez voir la présentation qui s'affiche à présent Donc, euh, rapidement, quelques mots sur, sur l'AFD. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'AFD met en œuvre la politique d'aide publique au développement et d'investissement euh, de développement durable. Donc, on construit avec nos partenaires des solutions pour les pays du Sud. Et euh, donc, on, on a de nombreux projets, évidemment, sur les pays du Sud, 4000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, 115 pays. Et donc, nos thématiques sont l'humanité, le climat, la biodiversité, la paix, l'égalité des femmes et des hommes, l'éducation, la santé. Donc, on est vraiment, on contribue, l'Agence française de développement contribue vraiment à mettre en œuvre les objectifs de développement durable et les ODD. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, déjà depuis le début de cette conférence et auparavant. Donc, c'est vraiment notre fer de lance de mettre en œuvre ces, ces ODD pour un monde en commun. Je vous partagerai aussi le, le lien vers le site AFD pour ceux qui souhaitent euh, en apprendre davantage sur, sur nos actions et, et ce qu'on fait sur, sur le terrain. Alors moi, je travaille donc au campus AFD, qui est une petite équipe dédiée vraiment à la formation. Donc Nous, on est basé non pas à Paris, mais, mais à Marseille. Euh, et donc, on, on est vraiment une équipe d'ingénieurs pédagogiques et d'ingénieurs de formation qui mettons en œuvre des, des formations pour... pour pour nos partenaires, pour, euh, et avec nos partenaires, on met en place ces formations souvent de manière co-construite et avec des pédagogies innovantes. Donc, on a euh, vraiment des formations dans le domaine d'intervention de l'AFD euh, sur les transitions écologiques et énergétiques, la finance inclusive, euh, des, les finances territoriales. Et euh, aussi euh, l'égalité hommes-femmes, puisqu'on a en ce moment un MOOC en gestation sur, euh, sur le genre. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des MOOC à l'AFD C'est vraiment pour accompagner et préparer le terrain, pour faire émerger des projets d'acculturation sur des thématiques qui nous sont chères. Euh, et... Euh, et donc, du coup, on est vraiment sur des thématiques, comme je le disais tout à l'heure, liées au développement durable. Et on souhaite vraiment offrir un contenu de qualité et euh, actualisé. Donc, nos MOOCs sont gratuits. Euh, Jusqu'ici, ils l'étaient tous. Euh, là, euh, dernière, très dernièrement, euh, sur le MOOC mobilité urbaine, qu'on a en partenariat euh, avec euh, l'université euh, Sangor, on a mis en place une petite... Euh, un certificat payant, donc on expérimente pour la première fois euh, ce, ce, ce schéma-là, mais c'est vrai que nous, on est jusqu'ici dans une démarche vraiment de gratuité euh, et d'ouverture euh, à tous, euh, mais bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette question de, de gratuité. Alors, nos MOOCs sont, sont certifiants, euh, c'est plutôt des attestations hein, de, de suivi qu'on qu qu délivre, et là aussi, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler un petit peu plus de ce qu'on a mis en place pour certifier euh, nos MOOCs. Donc on a des MOOC grand public, euh, comme le MOOC Transition Énergétique par exemple, et des MOOC qui sont plus spécialisés, euh, par exemple en passation des marchés ou en à... Au niveau des partenaires, tous nos MOOC sont en partenariat. Donc par exemple pour le MOOC euh, ODD, on euh, était en partenariat avec l'université de euh, Présenté d'ailleurs hier par Delphine Pomeray. On a des MOOCs avec Adem, on a des MOOC avec des partenariats du de Sud, évidemment. Donc, on a vraiment toujours on a un programme. Et puis, nos MOOCs sont multiplateformes, parce qu'en fonction du public cible, il sera déposé sur l'une ou sur l'autre des plateformes. Donc, on, en fonction de la langue cible, on choisit, donc, par exemple, FunMOOC pour les MOOC francophones. Coursera pour les MOOC plutôt euh, internationaux. Et puis, on a également des MOOC qui sont hébergés sur des Moodle, sur une plateforme Moodle, hein, qui maintenant peut euh, tout à fait héberger des MOOC. C'est assez récent. Euh, Moodle n'était pas fait, euh, c'est un LMS, comme vous le savez tous, euh, Moodle, mais euh, n'était pas fait pour héberger des MOOC. Maintenant, on peut euh, héberger euh, des MOOC sur, sur Moodle. Alors, c'est sûr que c'est une plateforme qui n'est pas faite pour ça. Donc, elle est moins, moins jolie, moins ergonomique que que pour Coursera euh, euh, ou FunMOOC, mais euh, c'est tout à fait euh, possible d'héberger euh, des MOOC ou des SPOC sur Moodle. Sur... Donc, euh, voilà, un petit, juste cette slide pour vous montrer un petit peu la diversité de, des MOOC que nous avons. Mais alors aujourd'hui, je fais vraiment un focus sur les MOOC, mais on a aussi tout à fait d'autres modalités. Hein. On a également des, des formations mixtes. On croit beaucoup aux formations mixtes parce que euh, c'est vrai que le mélange de présentiel et de distanciel est vraiment euh, important pour euh, maintenir la motivation euh, des apprenants et pour créer vraiment une véritable cohorte. Euh, et donc euh, là, on a euh, effectivement euh, des, des formations longues comme le, le master euh, un Master Modèv avec l'Université clermont mauverne qui forme des étudiants euh, à devenir des chefs de projet en développement durable. Euh, donc ce, ce Master, il est avec huit semaines d'enseignement à distance et le reste en, en, en présentiel. Cette année, pour la première fois, on le fait tout en tout e-learning. En e Mais voilà, on croit beaucoup à ces formats hybrides. On croit beaucoup aussi au SPOC qui permet vraiment à des porteurs de projets et à des groupes plus petits d'aller vraiment au, au bout de leur projet. Donc, avec un tutorat plus important que dans un, que dans un MOOC, hein, dans les SPOC, on met, on met vraiment l'accent sur le tutorat, on met vraiment l'accent sur les activités collaboratives et participatives. Et donc, on a aussi des formats Spock. Mais bon, voilà, le focus aujourd'hui sera plus sur les MOOCs. Voilà, donc, euh, je vais rapidement présenter euh, un petit peu les MOOCs que nous avons développés, mais sans trop m'attarder, puisque euh, euh, je vous ferai partager la présentation et vous pourrez euh, aller voir et, et prendre le temps euh, de regarder les teasers de chacun de ces MOOCs. Donc, euh, on a un MOOC, donc, partenariat public-privé qui est sur la plateforme Coursera. C'est un MOOC de quatre semaines qui est quand même exigeant au niveau de travail puisqu'il y a trois à quatre heures de travail euh, par semaine. Et en nombre d'inscrits cumulés, on arrive à 20 000, plus de 20 000 inscrits. Donc, ça, c'est un MOOC qui, qui, qui est porté par la Banque mondiale. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant d'inscrits. Et c'est vrai que dès qu'on a un partenariat avec la Banque mondiale, tout de suite, ça donne effectivement une envergure et et euh, un nombre d'inscrits vraiment, euh, vraiment important. Ce qui est intéressant de noter, c'est la provenance de, des étudiants sur ce MOOC. Euh, la plupart viennent euh, d'Afrique, euh, donc euh, avec une belle représentativité hein, euh, du Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Donc on est vraiment euh, sur un MOOC qui est très axé à l'Afrique, avec aussi euh, des étudiants qui viennent d'Asie et un petit peu d'Amérique du Nord, comme vous pouvez le voir. là. Au niveau du niveau d'études, c'est vrai qu'en général, nos MOOC s'adresse quand même plutôt à des personnes qui sont hautement… Euh... Ah, vous ne m'entendez pas très bien. Euh, pardon, je vois, je vois un message de Perrine qui me dit qu'on ne m'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent Oui, c'est bon D'accord. Euh, donc oui. du coup, excusez-moi, j'ai je, je, pas pris, j'ai un, un casque effectivement, mais euh, euh, j'ai préféré utiliser le micro de l'ordinateur parce que c'est vrai que le casque c'est pas très agréable d'avoir ça sur les oreilles. Euh, du coup, au niveau du niveau d'études, c'est vrai qu'on a souvent des étudiants qui sont en master, donc vraiment d'un niveau d'études très euh, plutôt élevé, et plutôt des gens qui sont euh, en emploi, hein, qui sont employés euh, et donc ils sont obligés de jongler avec euh, des temps de travail parfois où ils ont peu de temps euh, à consacrer euh, au MOOC. Donc, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on va essayer de travailler, de faire des formats euh, de plus en plus courts et euh, de plus en plus euh, séquencés pour aller plutôt vers des, des micro-MOOC. Donc, j'en reparlerai euh, tout à l'heure. Après, on a le MOOC Transition énergétique et écologique qui a été porté par Gaël Grandjean, par Gaël Giraud, pardon, et Alain Grandjean, qui est vraiment un MOOC très intéressant. Certains d'entre vous l'ont peut-être suivi. On l'a joué cette année en juin 2020 pour la première fois en trois langues. Donc, sur Coursera, on avait créé trois espaces différents, donc l'un en français, l'un en anglais et l'autre en espagnol. Et pour on avait des tuteurs dans chacun, dans chacune des, des langues. Euh, donc c'est vraiment un MOOC qui est très qualitatif et qui est très très apprécié de, des étudiants, des euh, étudiants africains. On beaucoup, on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique. Euh, et c'est vraiment chouette parce qu'il y a un partage euh, des bonnes pratiques et des connaissances et de projets qui est toujours très très riche. Euh, et on a pu mettre en place un groupe LinkedIn fermé pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout du MOOC. Et sur ce groupe, il y a vraiment des échanges de, de pratiques et, et de projets qui, qui sont vraiment intéressants. Et je me demandais même si on n'allait pas publier là-dessus, tellement, tellement les échanges sont, sont riches. Donc là, il y a vraiment une communauté qui se crée, une communauté d'ambassadeurs hein, des transitions énergétiques et écologiques. Et là, c'est vraiment… nous c'est qui nous, ce qui nous porte, c'est de voir qu'on a, a comme ça un impact direct sur le, sur le terrain avec des porteurs de projets, euh, et donc c'est vraiment un lien direct avec, avec, le, avec le contexte et on peut voir des, des résultats concrets de, de porteurs de projets. Donc là, c'est un MOOC de six semaines, donc c'est un mou vraiment long et qui demande, qui est vraiment exigeant en termes de travail aussi. Donc, je vous montre une carte à la provenance des étudiants. Donc, on voit là aussi une belle représentativité des pays du Sud, euh, que ce soit Amérique euh, ou Afrique ou même euh, Asie. Donc, on est assez, assez euh, heureux en fait hein, de, de ça, parce que c'est vraiment euh, notre objectif, c'est de toucher euh, ce public-là. Donc, là aussi, c'est un MOOC hein, où il y a euh, un niveau euh, d'études qui est souvent euh, très élevé, hein, parce que c'est vrai que c'est un MOOC exigeant quand même. Euh, il va assez loin dans tout ce qui est économie et finance. Et donc, c'est vrai que la plupart de nos étudiants ont quand même un niveau d'études assez important. Euh, voilà, pour le MOOC ODD, je ne parlerai pas trop longtemps parce qu'il a, a déjà été évoqué donc, hier. Et, euh, et du coup, il y a effectivement euh, 10 000 inscrits. Donc là aussi, c'est une belle réussite en termes d'inscription c'est un MOOC un qu euh, qui a été développé principalement par l'UVED, hein, l'Université Virtuelle Environnement Durable, et dans lequel nous on a participé en faisant venir des, des experts intervenir des experts. Pardon. Et donc voilà, c'est un MOOC que, que je vous encourage à regarder. Il est en dehors des sessions, on peut le, le voir sur YouTube. Euh, et, et sur le MOOC de l'UVED, alors nous aussi, hein, le MOOC, euh, tout à l'heure, euh, j'aurais oublié de le dire, pardon, le MOOC transition énergétique peut être euh, bien sûr visible en dehors des sessions sur YouTube, mais là, du coup, il n'y a pas évidemment l'accompagnement, il n'y a pas le tutorat, mais c'est possible de revoir euh, les vidéos. Et puis, on a aussi une plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet aussi de voir en dehors des sessions euh, toutes ces ressources. Euh, donc, après, euh, quelques, un petit mot sur le SPOC euh, Passation des marchés. Alors, qu'est-ce que c'est un SPOC Peut-être certains ne savent pas. C'est un Small Private euh, Online Courses. Donc là, on, on l'ouvre à un plus petit panel euh, d'étudiants. Euh, donc, ils sont, il n'y a pas de processus de sélection, mais en fait, on le, on le ferme. Euh, c'est une auto-inscription et on ferme euh, l'inscription à, à 100 inscrits parce que c'est un MOOC qui est tutoré et donc euh, un tuteur pour 25 euh, apprenants. Et donc, il est très collaboratif. Il y a énormément d'activités euh, à rendre euh, et, et très collaboratif aussi entre pairs. Euh, donc, on est vraiment innovant en, en termes de modalités euh, avec des classes virtuelles aussi très nombreuses. Donc, du coup, c'est vrai que ce, ce, ce SPOC, il est vraiment ouvert euh, à un petit groupe. Et moi, voilà, ça, je pense que c'est aussi une voie d'avenir, je crois beaucoup au SPOC parce qu'il euh, y a effectivement cette notion quand même de groupe qui est plus importante. Euh, donc, en, en général, on, on ouvre aussi un WhatsApp euh, pour chacune des, des sous-groupes. Donc, il y a vraiment une, une notion de, de, de collectivité et de, de, de travail en communauté qui se met en place et qui se poursuit après le SPOC. Donc, il y a vraiment là aussi une communauté des anciens euh, qui est vraiment très importante. Et ce MOOC, il est, ce SPOC, pardon, il est très, très demandé. Tous les ans, on l'ouvre tous les ans. Et à chaque fois, en deux jours, on atteint notre quota d'inscrits. Là, vous voyez la provenance des étudiants. Ils viennent bon, principalement d'Afrique de l'Ouest. Et on a vraiment des ambassadeurs, là aussi, même des personnes qui veulent parfois repasser le SPOC pour, parce qu'on a des badges sur ce, sur ce SPOC-là. Euh, on a mis en place des, des badges, de quatre badges, donc euh, et le niveau le plus élevé est ambassadeur. Donc parfois on a effectivement des étudiants qui se réinscrivent l'année suivante pour obtenir le badge du, du degré le plus élevé. Donc il y a vraiment une compétition un petit peu au badge et euh, à cette communauté euh, de, de, de badgeurs. Donc on met euh, en, pla en place la session des badges MOOC, euh, des badges pardon, Moodle. Mais on, on met aussi en place des open badges, euh, dont je vous parlerai euh, tout à l'heure, euh, un peu plus en détail sur, sur, sur d'autres de, de MOOC. Donc, au niveau, euh, au niveau de, du taux de, de certificat, sur un SPOC, on est vraiment sur un taux de suivi qui est beaucoup plus important que sur des MOOC. On arrive à des taux de certification qui sont de 85 donc, ils sont vraiment très, très importants. Et ça, c'est vraiment la, la force du SPOC euh, par rapport euh, au MOOC. Voilà, donc là, euh, un petit mot sur, le, sur le, le parcours stratégie financière des collectivités locales. Là, c'est vraiment intéressant d'en dire euh, quelques mots parce que c'est vraiment un, un parcours qui est multimodal. Donc, on a développé un MOOC, un SPOC et un SPOC hybride. Donc, le MOOC, c'est vraiment pour le grand public pour les personnes qui souhaitent acquérir une, une, une culture un petit peu de, de, des finances territoriales. Le SPOC, on, on, on sélectionne les apprenants avec nos agences locales, donc c'est vraiment sur sélection, et le SPOC hybride, c'est vraiment pour les porteurs de projets. Donc on est là, on est vraiment en mode classe inversée, c'est-à-dire que les, les porteurs de projets suivent le SPOC et après ils viennent sur une semaine de présentiel à Marseille, euh, et pour vraiment euh, mettre en œuvre euh, leur projet. Et donc, euh, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle un parcours en entonnoir. On va vraiment du, du MOOC on a euh, beaucoup d'inscrits au spot au hybride, où là, on a une classe en présentiel de uniquement euh, 25 personnes. Euh, voilà, donc là, euh, c'est au niveau des, des modalités, on est, on, a aussi, on est vraiment aussi multimodal, donc on a euh, des vidéos, on a euh, des activités, euh, des devoirs entre pairs, euh, donc ce MOOC-là, il, euh, il est hébergé sur Moodle. Et donc, il y a aussi un, un, réseau, un petit réseau social qui permet de communiquer entre eux, une boîte à outils, euh, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a le chat. Donc, on est vraiment sur, euh, sur des, des modalités qui sont très variées. Et c'est ça qui plaît euh, vraiment aux étudiants, c'est de varier en fait, les activités, les modes. Donc, il y a des petites capsules digitales qui ont été faites avec un autre auteur. Après, il y, a, voilà, il y a les vidéos, euh, les activités collaboratives. Donc, vraiment, en fait, il, il, il varient complètement euh, les activités. Et, euh, et c'est ça qui aussi permet de maintenir euh, l'engagement. Donc ça, c'est, je pense, euh, un modèle à retenir euh, sur euh, l'avenir des MOOC. C'est effectivement de varier un peu plus euh, les formats, les activités. Euh, ça va, Périne je, Il me, j j me reste combien de temps Ça va très, très bien. Il te reste euh, vraiment dix minutes. Euh, pour... mmh, nous, visiter urbaine, c'est un beau, un beau projet, un beau partenariat qu'on vient de terminer et qui vient d'être rejoué pour la première fois en octobre 2020. C'est un partenariat avec l'Université Sangor, Alexandrie, avec la Codatu et avec vraiment un beau panel d'experts du Sud. Et donc, on a eu 3200 inscrits. Ça paraît peu, mais c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour faire la campagne de communication c'est une première, une première version de ce MOOC et donc on souhaite le traduire en anglais là aussi. Donc il y a une certification payante. Donc on n'a pas encore fait le bilan de ce MOOC. Donc je ne pourrais pas vous dire combien on a eu de personnes qui ont passé la, la certification, mais c'était la première fois que, que l'on avait ce modèle de, de certification. Donc, donc le MOOC est hébergé sur FunMOOC, donc c'est une certification qui passe par, par Funmook et qui permet de vérifier en fait l'identité des personnes qui passent donc l'évaluation finale. Donc on a peut-être que Isabelle en dira deux mots tout à l'heure, mais il y a la possibilité effectivement de vérifier l'identification de l'étudiant, qui, qui est assez assez intéressante. Comme ça, ça permet effectivement de, de, de fournir un certificat qui, qui est euh, qui a une valeur euh, plus importante. Alors, juste quelques mots, je pense c'est important, puisque nous, on est sur des MOOC euh, Afrique, de rappeler qu'il y a quand même des facteurs techniques qui sont freinants, et euh, que le taux de pénétration de l'accès à Internet en Afrique aujourd'hui n'est que de 16 qui est très peu, contre 50 dans le monde et 70 en Europe. C'est important de rappeler ces chiffres-là, ça montre qu'il y a vraiment encore une fracture numérique qui est très, très importante et que nous, on a vraiment la chance ici d'avoir accès à, à, à, sans problème à des ressources éducatives libres, alors qu'il y a toujours ce problème d'accessibilité qui est un vrai frein pour, pour, les, pour les acteurs du Sud. Donc, ça veut dire qu'il faut en prendre conscience quand on développe, bien sûr, nos, nos, nos supports. Et nous, on fait beaucoup de choses, du coup, qui sont téléchargeables. On développe aussi beaucoup de choses sur application, parce que c'est vrai que je, je vous montrerai tout à l'heure un autre tableau, mais en les, tout ce qui est mobile, hein, pédagogie nom, nomade, est très, est très demandé dans les pays du Sud. C'est vrai que souvent, les gens ont plutôt un téléphone, un smartphone ou une tablette plutôt qu'un ordinateur. Donc, on essaye de développer de plus en plus de choses sur des formats plus réduits, plus petits, pour pouvoir donner une meilleure accessibilité aux ressources. Voilà, Parce que la bande passante, elle est souvent faible, les, les, les connexions sont, sont coûteuses. Et euh, voilà, donc l'accès à l'électricité n'est que de 16% et 5% en zone rural. Donc oui, voilà, ça c'est le petit schéma que je voulais vous montrer. On voit bien là que, que euh, les connexions sur smartphone sont vraiment importantes. Hein. 14% des utilisateurs, utilisateurs pardon, se connectent de leur smartphone. Euh, 10% de tablettes. Donc là, on voit vraiment euh, qu'il y a une tendance effectivement importante pour développer euh, des formats euh, lisibles sur des, sur des supports euh, mobiles. Alors, les leviers, par contre, sont importants. Euh, les leviers importants, c'est les facteurs pédagogiques. Il y a une forte motivation euh, du, de, du public, euh, de, de notre public cible, hein, une forte appétence et donc ça, c'est vraiment euh, chouette parce qu'on euh, sent qu'il y a une réelle volonté d'accéder à ces ressources et une réelle euh, volonté de s'auto-former. Donc, c'est pour ça que nous, on, est vraiment, euh, on veut garder la gratuité sur nos MOOC, parce qu'il y a cette euh, volonté en fait, d'auto-apprentissage qui est très importante et qu'on qu souhaite euh, conserver. Hein, L'envie en fait, euh, d'apprendre n'est pas forcément liée à l'obtention d'un certificat, euh, bien qu'il soit très demandé. Et c'est pour ça, euh, donc nous, oui, là, je vais en parler maintenant des open badges, parce que je me rends compte que je ne toujours pas fait. En fait, j'avais prévu d'en de, parler tout à l'heure, euh, plus en amont, mais j'ai passé trop vite la slide. Euh, donc en fait, mais effectivement, nous, on met en place euh, des, euh, des open badges, euh, qui ont, vous savez, ça a été créé donc, en 2011 par Mozilla. Euh, ce sont des, des badges qui s'inscrivent euh, parfaitement dans la logique du 21e siècle parce qu'ils permettent euh, de, de, créer une, de fédérer une communauté. Perrine en parlera beaucoup mieux que moi euh, tout à l'heure, c'est vraiment elle la, la spécialiste. Mais nous, on, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un réel besoin en fait, de créer une communauté autour euh, de, de compétences et, euh, et, et de partager en fait avec, avec ses, ses pairs euh, et donc là l'avantage des open badges, hein, ce sont des badges numériques. Euh, et bien l'avantage, c'est que euh, les étudiants peuvent euh, effectivement les partager, donc soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, euh, soit sur leur leur mur euh, open badge passeport. Et donc du coup, euh, ça, ça crée vraiment une communauté d'apprenants. Et, euh, et on croit beaucoup euh, au développement de, de ces open bugs. Mais je laisserai Perrine. elle en parle mieux que moi. Je laisserai Perrine en parler tout euh, à l'heure. Donc voilà, on a une forte motivation euh, des étudiants, euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est une force et qu'il faut maintenir, euh, qu'il faut maintenir en développant des, des contenus de qualité. Alors voilà, donc un, un autre, une autre caractéristique de nos publics cible, c'est qu'ils ont vraiment euh, un fort intérêt pour la dimension sociale. Donc, euh, c'est vrai que plus que nous, hein, je pense que euh, le lien social est très important euh, dans, dans la culture. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est pour ça qu'on met en place aussi euh, des, une communauté WhatsApp, souvent en parallèle de nos MOOC ou de nos Spocs parce qu'il y a un besoin de travailler entre 100, en, en, en, ensemble de partager des, des euh, tout simplement du lien, du lien social. Et donc c'est vrai que euh, nous, on met vraiment un accent fort en fait sur les activités collaboratives dans tous les supports euh, que l'on développe. Alors voilà, je voulais effectivement, ça faisait partie un petit peu du, du cahier des charges et de ce que Perrine m'avait demandé de discuter avec vous, c'était un petit peu aussi de réfléchir sur la gratuité et la certification. C'est vrai que donc on est aujourd'hui, on voit que les certificats gratuits tendent à disparaître. Hein, donc je pense qu'effectivement, Isabelle Duchâtel en reparlera aussi. Euh, tout à l'heure, euh, et euh, on, on est euh, toujours dans une logique de… Euh, bah, le, le, le modèle économique des MOOC est encore en train de, de, euh, de se chercher, en fait. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il pourrait y avoir euh, une manne donc, déjà avec le secteur privé et avec le secteur privé qui pourrait effectivement mettre en place euh, des MOOC payants. Euh, et, et donc là effectivement il euh, y a des possibilités de développement qui sont immenses Alors, je ne sais pas si c'est euh, en tout cas nous ce n'est pas, pas notre volonté hein, on ira de toute façon euh, pas vers cette direction là mais c'est vrai qu'il y, y a une, une possibilité euh, que les MOOC payants soient de plus en plus, euh, plus, en plus importants et, et, euh, et prennent, prennent le dessus euh, c'est c'est vrai que nous, euh, on, on, on ne touche pas les salariés euh, et on se pose euh, tous les tous les ans à la question de savoir si, par exemple, nos sports, on euh, ne on, on les rend pas payants. Euh, et donc, il y a une question derrière ça, c'est la question de, de, de, la, de la validation des acquis. Et c'est vrai que la certification, en fait, elle a deux logiques, soit on valide euh, des acquis, soit on, on valide une auto-évaluation. Et au niveau de la validation des acquis, ce qui pourrait être une piste intéressante, et là qui, qui elle aussi est en train de se développer, c'est la mise en place en fait de, de, de véritables diplômes, l'obtention d'un diplôme et l'accréditation. La, euh, donc là, c'est vrai que les universités réfléchissent à ça, euh, et donc euh, ça pourrait, euh, à, on pourrait avoir de plus en plus, euh, avoir de MOOC d'université. Euh, si on arrive effectivement à solutionner cette problématique de l'obtention d'un véritable diplôme donnant lieu aux ECTS. Et là aussi, je laisserai parler les universitaires. Nous n'étant pas université, on n'est effectivement pas soumis de toute façon à la validation des. des, des à l'accréditation. Donc du coup, n'hésitez pas à compléter sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'universitaires avec nous au aujourd'hui. Euh, voilà, je voulais euh, sinon, effectivement, parler un petit peu des pratiques pédagogiques. Euh, et c'est vrai que euh, pour favoriser l'engagement, euh, donc, euh, ce n'est pas toujours évident, en fait, parce que nous, on fait appel à des experts sur nos mots qui, parfois, bah, euh, sont très bons experts, mais ils ne sont pas du tout des bons communicants. Et on s'en venus assez vite à les écouter. Euh, et donc, du coup, nous, on voudrait aller vers des vidéos de plus en plus courtes actuellement nos vidéos elles font 15 minutes 20 minutes, ce qui est très long. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on préconise euh, des vidéos plutôt de 7 minutes, euh, mais c'est difficile de faire passer des connaissances approfondies sur un format de 7 minutes. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place en fait, euh, des partenariats avec des YouTubeurs pour s'inspirer vraiment de leur capacité à engager euh, les, les apprenants, parce que c'est vrai qu'ils euh, sont, ils sont vraiment inspirants et euh, euh, sur des choses qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus qualifiées. Et donc nous, aujourd'hui, on voudrait euh, vraiment tendre vers des choses effectivement euh, plus ludiques. Et parfois, finalement, euh, choisir nos experts, non pas euh, pour leur expertise, mais parce qu'ils sont capables aussi, effectivement, euh, d'avoir cette capacité à communiquer qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas forcément évident. Donc, euh, ça, c'est un point. Après, euh, alors, après oui, voilà, euh, ce que je voulais dire. Il me semblait que j'avais une autre slide sur les, sur les pédagogies, mais non, voilà, c'est dans la conclusion que j'en reparle. Euh, du coup, oui, au niveau des partenariats, là alors, là aussi, un point important, c'est euh, le fait de développer des partenariats avec les acteurs du Sud. Parce qu'aujourd'hui, euh, la majorité des MOOC provient encore des pays développés. Un MOOC sur deux est anglophone et pour les MOOC francophones, la plupart viennent d'universités françaises, suisses et québécoises. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire pour développer des partenariats sud et pour que les pays du sud fassent leurs propres MOOC. Donc, il y a vraiment un enjeu de formation, de formateurs, de former des ingénieurs pédagogiques et former des, des, des experts pouvant concevoir, concevoir des MOOC. Voilà. voilà. Salut, Isabelle, Isabelle vient bien d'arriver. Et... Oui, Bienvenue Isabelle, bonjour. Je finis avec ma conclusion et puis je vous donne la parole tout de suite pour, pour compléter tout ça. Donc, euh, voilà, Donc euh, pour conclure, effectivement, je pense qu'il faut qu'on aille vers des formats hybrides, de plus en plus, effectivement, des formats avec du présentiel et du distanciel. Ce sont les formats qui fonctionnent. Euh, surtout pour nos, pour nos publics donc vraiment des formats où euh, on maintient effectivement euh, une communauté et un lien social euh, important euh, par du présidentiel. Euh, L'autre point, je l'ai déjà évoqué, c'est de mélanger les modalités, hein, donc avec euh, des vidéos, des Facebook Live, euh, des activités euh, synchrone-asynchrone, des, des devoirs à rendre, donc euh, des, des petites capsules digitales. Donc là, c'est vraiment important de mélanger les, les modalités et les interactions entre pairs. Et puis, juste un point, effectivement, sur l'ancrage émotionnel. C'est vrai que là, on a beaucoup à progresser, nous, en tout cas, parce qu'on est, on est assez traditionnel dans nos vidéos. Et c'est vrai qu'on peut, effectivement, faire mieux sur le storytelling, sur la manière, effectivement, de, de, de, de communiquer de façon un peu plus... Voilà. Donc, euh, juste un dernier mot sur notre petite, sur notre plateforme, donc Edflex, qui est, je, vous, je vais vous donner le lien euh, tout de suite dans, dans le chat. Donc, c'est une plateforme sur laquelle donc on a une bibliothèque de contenu est ouverte à tous et qui permet effectivement d'accéder à des ressources euh, libres sur les, les thématiques de développement durable. Donc, nos MOOC sont tous. En dehors de, de nos sessions de formation, vous pouvez retrouver les vidéos qui constituent nos mots sur ce, sur ce site. Donc, je vous enverrai le, le lien tout à l'heure. Merci. Euh, voilà. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment euh, passionnant et euh, ça montre bien euh, tout l'intérêt de, de, bah, de l'enseignement à distance ouvert. Et euh, donc, euh, je, je te remercie. Il y a, il y a une série de, de questions, euh, mais... Euh, je ne voudrais pas freiner la dynamique quand même des, des interventions. En revanche, on va, on va essayer de… Euh, il est midi 8, donc on finit à 13 heures. Donc, euh, Isabelle, si on se dit 20 minutes, euh, et moi, bah, j'essaie de, de faire un peu plus, plus rapide hein, pour pouvoir répondre aux, aux questions nombreuses euh, qui, se, qui sont dans l'onglet bah, dédié aux questions. Euh, il y en a 4 ou 5. Voilà, euh, peut-être qu'on aura répondu à certaines de vos questions d'ailleurs euh, avec l'intervention d'Isabelle et la mienne. Hein. Merci. Et vous pouvez, euh, Cécile, tu peux répondre aussi par écrit à certaines questions puisqu'elles t'étaient. Oui, ça ça ouais. permettra aussi de régler des questions ou d'amorcer les discussions euh, euh, sans prendre forcément le temps. D'accord voilà. Bonjour, Isabelle Duchâtel, présidente du groupement d'intérêt public France Université Numérique. Euh, tu vas nous présenter euh, l'évolution des MOOC tels que vues par euh, les spécialistes. Euh, merci. Alors, je plaude. J'enlève en, euh, micro et caméra pour favoriser un bon son. Hein. T'inquiète pas, je ma présentation qui est en train de charger. Choisir ce média, est-ce que c'est bon Voilà, normalement c'est bon. Faire... Est-ce que tu peux bouger est Bouger quoi euh, la présentation, est-ce que tu peux passer à la page suivante euh, Alors, diapositive 1 hein, sur 8, euh, j'imagine que oui. Oui, ça marche, c'est bon. Donc, je vais surtout revenir sur la... Hop, mince. Je vais revenir sur celle d'avant. Voilà, ça doit être ça. Ok, donc euh, juste une toute petite précision. Je ne suis plus présidente du GIP depuis quelques semaines parce que donc j'en suis la vice-présidente pour assurer une transition. Euh, il y a eu des élections dans mon établissement et donc euh, c'est une autre administration qui va être mise en place. Donc je ne serai plus vice-présidente de mon établissement. et Je vais revenir à mon métier premier d'enseignant-chercheur. Et puis, euh, je vais essayer de faire la, la transition avec ce que de peu que j'ai entendu auparavant. Je suis vraiment désolée d'être arrivée que maintenant, mais je l'avais dit à Périne, hein, j'avais cours à 10 heures, donc on a aussi un métier, et cours jusqu'à midi. Donc, j'ai réussi à les lâcher un petit peu avant euh, pour avoir le temps de me, de me retourner. Euh, et donc, euh, pour venir, euh, malheureusement, en cours de séance, je suis vraiment désolée, mais mais voilà je pouvais pas déplacer ce cours-là, ce n'était pas possible. Et puis Merci pour essayer... beaucoup, Isabelle et c'est bien c'est tout à fait normal. Je t'en prie, je t'en prie. Et donc, euh, pour essayer de faire un petit lien avec le, le peu que j'ai entendu avant, euh, c'est la place euh, des MOOC justement dans la micro et la micro-certification, euh, puisque euh, un des enjeux aujourd'hui, euh, que ce soit sur les établissements euh, qui font de l'enseignement à distance ou, ou, ou, ou en, en propre ou en utilisant un opérateur. Comme Fun ou, ou un autre, euh, se pose aussi la question de la reconnaissance hein, de ce qui est fait pendant ces, dans ces objets-là de cours. Alors, hop, si je descends, ça, je dois pouvoir euh, avoir euh, accès à tout. Voilà. Donc un tout petit, j'ai des notes à côté. Hein, un tout petit, un tout petit panorama, une présentation très rapide de ce qui est fun euh, aujourd'hui. Le GIP. Donc C'est un GIP qui a été renouvelé euh, euh, il y a quelques semaines aussi. Ça a été un long travail qui a duré à peu près 18 mois euh, et qui est renouvelé sans, euh, sans durée limite. Hein. Il, a, il avait été fondé... Euh, au départ, pour pour cinq ans, et puis ben, le renouvellement était en affaire là. Euh, ce qui est quand même un, une particularité à noter dans le dans le dans les EDTEC et dans les EDTEC publics hein, d'avoir un GIP sur la partie formation, la partie formation à distance, qui soit renouvelée par Bercy sans, sans date de durée. Alors on a évidemment dans ce cadre-là le soutien du ministère, de la DGCIP en particulier et puis des établissements qui sont membres du GIP et pour rappel on a à peu près aujourd'hui une quarantaine de membres qui représentent, on a des regroupements en France qui, sont, qui peuvent regrouper plusieurs établissements mais c'est l'établissement par an qui, qui, qui adhère au GIP, qui représente à peu près plus de 200 euh, institutions publiques différentes en tant que membres du GIP. Euh, alors, par contre, depuis euh, trois ans, le GIP, c'est aujourd'hui euh, deux, deux, deux, deux, deux blocs qui sont dans, dans le GIP. Euh, donc, l'institution qui est donc publique, celle dont je viens vous parler, le, le, G, le GIP. Euh, et qui opère euh, les plateformes euh, de diffusion des cours en, euh, en ligne sur OpenEDX euh, pour l'ESR euh, francophone, français et francophone. Et donc, euh, une filiale euh, qui a été créée en 2018, qui est une filiale de droit privé, euh, qui euh, a été créée initialement pour assurer des opérations de formation continue euh, des établissements, puisque là, il y a euh, un, comment un je suis désolée il y a un appel qui me perturbe il y a un, une tarification pardon qui est faite sur euh, ces opérations de formation continue et le GIP de par euh, sa nature euh, euh, il est assimilé à un service in-house de chacun de ses membres, euh, ne peut pas opérer pour les établissements euh, des actions euh, commerciales. Et c'est pour ça que la filiale a été créée. Alors euh, aujourd'hui, il y a, euh, donc pour, pour la formation professionnelle continue, il y a aujourd'hui plus de 630 cours sur FUN, sur, le, sur FUN. Il y a plus de 140 partenaires, puisqu'au travers de la filiale, ça permet à des organismes ou des institutions alors qui, qui adhèrent aux principes philosophiques de FUN et de son esprit public, qui sont partenaires, il y a plus de 2,4 millions d'apprenants euh, et il y a plus de 9,2 euh, millions d'inscriptions, donc vous voyez que chaque apprenant s'inscrit à plusieurs euh, formations euh, euh, sur FUN. Autour de la crise euh, qui, qui nous a occupé depuis le printemps, au moins en Europe, euh, on a eu... Euh, la multiplication par 3 du nombre de MOOC sur FUNMOOC, on a une multiplication par 4 du, groupe, du nombre d'apprenants, une multiplication par presque 4 des inscriptions, et une multiplication par 2, et même plus que 2, du trafic sur l'ensemble des plateformes de Fun. L'audience aujourd'hui, elle est internationale, principalement francophone, mais un, un certain nombre des formations sur Fun sont en langue, en langue anglaise ou dans d'autres langues. Vous avez ici une répartition, alors évidemment avec une forte majorité sur le territoire franco-français, mais vous voyez qu'une énorme part du public de FEM, puisque c'est 18%, se situe sur le continent africain et en particulier sur toute la partie de l'Afrique francophone. Si je reviens là et que je passe hop, à la diapositive suivante. Euh, alors aujourd'hui, euh, le GIP il a beaucoup euh, évolué, il s'est adapté aux demandes qui sont faites de, de ses membres et de ses partenaires. Euh, on a développé des solutions d'examen en ligne. Euh, avec la possibilité euh, de la télésurveillance, quand c'est un souhait des équipes pédagogiques. Euh, mais surtout, ce qui euh, recouvre beaucoup l'examen en ligne, c'est la euh, certification de qui est en train de réaliser euh, euh, l'examen de certification, ou ou quelque autre activité qui est demandée par l'équipe pédagogique hein, pour euh, certifier que la personne à l'autre bout de, euh, de l'application est bien celle qui s'est enregistrée et que l'on va euh, certifier, surtout quand on délivre des crédits. Euh, et donc on a besoin de la vérification de l'identité. Donc ça, c'est disponible sur toutes, toutes les plateformes de FUN. Euh, il y a eu euh, il y a deux ans aussi, création de la plateforme FUN Campus qui est dédiée euh, à la mutualisation des cours pour l'ESR euh, et donc euh, la réutilisation de certains des MOOC ou d'autres cours euh, sous forme hybridée pour des cohortes d'étudiants euh, spécifiques d'établissement. Euh, et donc là, la plateforme Fun Campus permet euh, de partager des cours euh, et surtout dans l'aspect euh, hybridation-mutualisation, de conserver... Euh, toutes les petites améliorations qui peuvent être apportées par un enseignant ou un autre. Alors, euh, j'imagine qu'il y a des enseignants dans l'assistance, j'en suis une. Euh, quand moi, je me réapproprie le cours de quelqu'un, il est euh, absolument euh, impossible pour moi de ne pas changer une virgule, de rajouter une question au QCM, d'en modifier quelque chose. Eh bien, quand euh, le cours est mutualisé euh, sur une plateforme comme celle de FUN, toutes les petites euh, modifications sont... Euh, euh, ré, réutilisables par tout le monde et ne sont pas perdus euh, lorsque chacun fait la petite, la petite modification sur sa plateforme, chacun de son côté. Euh, donc avec la création de la filiale, il y a eu aussi la création de Fun Corporate qui est euh, la plateforme qui permet euh, de privatiser des MOOC pour faire une opération de formation continue euh, qui est donc payante, hein, qui n'est pas gratuite euh, et surtout, euh, d'être une place de marché sur laquelle euh, euh, des cours qui auront été euh, mis sur cet espace-là par les établissements, euh, après avoir euh, fait tout ce qu'il fallait avec les équipes de fun, puissent avoir une exposition pour pouvoir être vendus euh, dans le cadre de la formation euh, euh, de salariés d'entreprise en particulier. Et puis euh, Fun, c'est aussi euh, une série de plateformes en marque blanche, c'est-à-dire que euh, tout, tout l'aspect euh, et tout l'aspect visuel et, et euh, toutes les chartes euh, Fun disparaissent au profit euh, des partenaires qui euh, qui décident d'avoir des plateformes en marque blanche. Hein, donc ça. Euh, c'est quelque chose qui euh, s'opère avec un coût supplémentaire, évidemment, euh, et on en a deux particulièrement importantes, que sont celles du CNFPT et de l'ADEME, euh, pour la formation de leur propre euh, euh, périmètre euh, de salariés ou de, ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Alors, en ce qui concerne les euh, micro-accréditations, euh, donc, je ne sais pas à quel niveau euh, les discussions ont été faites euh, jusqu'à présent, euh, mais en tout cas, FUN euh, s'est impliqué dans ces projets-là, euh, dans le cadre de, du European MOOC Consortium, dont FUN est un des membres fondateurs, euh, pour avoir euh, un cadre commun euh, de reconnaissance euh, des activités, des apprentissages et des réalisations euh, de ce que les apprenants font, dans le cadre des MOOC et des cours en ligne sur les plateformes de MOOC. Euh, alors, vous allez me dire, bah, il y a déjà les ECTS. Oui, je suis bien d'accord, il y a déjà les ECTS. Par contre, les ECTS, ils sont forcément raccrochés à des formations euh, qui sont bien identifiées, bien répertoriées. L'adossement au LMD euh, est assez fort, hein, même si on peut décrocher des ECTS du LMD, ça présente pas beaucoup d'intérêt euh, en termes de valorisation, si ce n'est... Euh, pour faire de la valorisation dans un diplôme reconnu, alors que faire de la micro-accréditation, c'est un enjeu désormais essentiel de reconnaissance en dehors du cadre des formations type LMD. Alors, ça, c'est un intérêt absolument très important pour tout, toutes les formations euh, en ligne. Euh, et donc, euh, on n'a pas euh, attendu euh, FUN ni le European MOOC Consortium pour faire de la micro-accréditation. Hein. Les micro-masters, euh, tous les nano-degrees, tous les master-tracks que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde, euh, sont bien évidemment euh, des précurseurs euh, de, ce, de cette tendance-là qui est d'offrir à l'apprenant une reconnaissance, une certification particulière sur une partie de formation de programme qui aura été fait en ligne. Alors évidemment de faire un cadre commun c'est pour mettre de l'homogénéité et de la cohérence dans toutes ces qualifications qui peuvent exister de part et d'autre et dans les différents pays et en particulier en Europe et aussi de clarifier ces qualification, qu'on qualification, qu parle bien tous de la même chose, que ce soit pour l'apprenant, pour les universités euh, ou pour les futurs employeurs ou les potentiels employeurs. Alors, euh, dans ce cadre-là, euh, après euh, sa création, donc, euh, euh, le European MOOC Consortium a été lauréat d'un Erasmus+, Plus qui donne euh, des moyens, je suis désolée, je vois des choses qui se passent dans le chat à côté, je n'ai pas trop le temps de lire, on verra après, euh, donc euh, un Erasmus+, qui euh, euh, va permettre de euh, donner des moyens et une forme de reconnaissance euh, à, ce, à ce dispositif, qui vise non seulement à renforcer tous les usages des cours en ligne euh, dans les domaines de la, prof, la formation professionnelle continue, comme je vous l'ai dit, et donc euh, de développer des, un dispositif clair de microcrédit euh, qui soit lisible et qui soit partagée au niveau européen. Parce qu'évidemment, euh, euh, tous les pays européens, euh, certes on avait aussi les ECTS en commun, mais la déclinaison dans chacune des offres de formation de chacun des pays n'est euh, pas forcément très homogène. Et donc euh, l'idée c'est bien de faciliter la reconnaissance euh, entre les établissements. Euh, et euh, pour vous donner un exemple très concret, euh, moi, j'ai des formations de master euh, qui sont... Euh organisés sous la forme de micro-parcours dont certains se déroulent sur FUN. Les apprenants vont aller chercher leurs micro-crédits qui seront sur les formations de FUN, viendront ensuite s'inscrire dans un master. On aura une reconnaissance automatique de ce qu'ils auront fait. Évidemment, c'est nous qui l'avons développé, donc on sait ce qu'on fait. Mais surtout, la personne qui voudra un master n'aura plus qu'à compléter les trous de la formation par rapport à ce qu'il aura fait dans une formation à distance. Et ce qui est à son propre rythme, et ce qui permet de raccrocher dans le cadre d'une formation plus académique des personnes qui, par ailleurs, ne se seraient jamais intéressées à ça en se disant un master, mon dieu, c'est deux ans, jamais alors que je travaille, je n'aurai l'opportunité d'avoir ce diplôme-là. Eh bien, si, c'est ce qu'il faut qu'on dise, il faut qu'on qu le mette en place en leur disant, ben voilà, en faisant de micro-accréditation en micro-accréditation, en complétant éventuellement euh, avec de la formation dans l'établissement, euh, la plupart du temps la formation est aussi offerte à distance, Eh bien vous allez pouvoir obtenir un diplôme de niveau master, et ça sur l'employabilité et sur l'évolution de carrière, la formation tout au long de la vie, c'est absolument essentiel. Alors, ce cadre commun de micro-accréditation, euh, il se décline et il a plusieurs euh, propriétés. Euh, et donc, euh, en ce qui concerne la déclinaison au niveau euh, français, le vocable qui a été euh, retenu, c'est le vocable gradéo. Alors, un gradéo, donc c'est une unité de microcrédit, ça correspond à quoi globalement, c'est environ une centaine d'heures de travail, entre 100 et 150 heures de travail. Ça correspond à des diplômes ou à des formations qui sont dans l'enseignement supérieur, licence master, et donc qui permet euh, une fois que la formation, elle est faite, que ce gradéo il y ait quand même, quand on veut revenir sur une formation de l'enseignement supérieur, une correspondance avec la validation de CTS. Euh, donc là, on est sur 4 à 6 CTS par euh, euh, la micro-accréditation, par le gradéo Et donc, euh, il y a plusieurs euh, masters, je vous ai cité euh, un cas que je connais bien, mais il y a, euh, dans le sud, je crois que le nom m'échappe et ils vont être absolument fâchés contre moi, si revoit, je crois que c'est Nice, ils vont être fâché fâché si j'ai oublié, mais là, je ne suis pas capable de redire l'université qui a mis ça en place et qui a décliné intégralement son master sous cette forme-là, dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et donc, qui va s'appuyer sur de la formation à distance et puis, une, une méthode fiable euh, et simple de vérification de l'identité de la personne pour certifier euh, son parcours de formation et puis euh, euh, le, la validation des différents éléments euh, qu'il qu présente. Euh, et donc, de permettre aussi euh, euh, aux personnes qui suivent ces formations d'avoir un relevé simple euh, ici, de, de tout ce qu'ils ont euh, pu réaliser dans le cadre de cette formation-là, un relevé simple et clair, euh, et qui puisse être utilisé par les établissements euh, de manière simplifiée. Alors, je regarde, j'ai un petit peu plus de choses que je peux vous dire, euh, le cas échéant, euh, mais on pourra revenir, par exemple, s'il y a des questions, parce que j'ai cru comprendre que le temps nous pressait un tout petit peu. Alors, euh, euh, ces euh, sur FUN, ça a été lancé cette année euh, ah oui, voilà, donc euh, je ne sais plus si c'est Nice, euh, je crois que c'est Nice, euh, ils vont être absolument fâchés, fâchés contre moi si c'est euh, Amu, mais bref, si c'est ex-Marseille. Euh, et donc il y a euh, le, le, les premiers gradéos qui vont être officiellement euh, euh, délivrés sur Fun par euh, ces masters d'intelligence artificielle et de big data. Donc les masters sont. Euh, euh, aussi en, en, comment, en partenariat avec Oracle. Euh, et donc, ça va permettre euh, donc, de délivrer à la fois le gradéo à la fois aussi la certification Oracle, euh, et les personnes qui auront suivi l'intégralité, parce qu'il y en a plusieurs, hein, qui auront suivi l'intégralité de la formation, pourront venir dans l'université, euh, euh, demander euh, à valider le master avec éventuellement, le cas échéant, d'autres types... De formation à compléter, mais là, euh, ça présentera un volume beaucoup plus, beaucoup plus restreint. Alors, je regarde si j'ai pas un petit peu par hasard. Donc, j'ai pas remis, mes, dans mes notes, euh, l'université. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée que ça m'échappe euh, euh, euh, là aujourd'hui. Euh, euh, euh, je... Valérie euh, Mario nous dit C'est Nice, Sophia Antipolis. La... Nice. Voilà. Il me semblait bien. Hein, oui, oui, oui. Il me... Il me semblait bien, j'ai pas le temps de regarder, mais il me semblait bien. En plus, je lis au téléphone le directeur du master il n'y a pas longtemps du tout. Donc euh, voilà, tout, tout, toutes mes excuses, c'est un petit peu le stress de passer d'un cours et d'une réunion préalable avec le PIA, un cours, euh, la présentation là, et tout à l'heure j'enchaîne avec une autre, une autre euh, présence en ligne. Donc euh, voilà, excusez-moi et, et que Nice m'excuse. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai euh, terminé sur cette présentation. Je pourrais revenir sur certains des détails, euh, j'imagine, des gradés Vous avez sans doute des questions à ce, ce niveau-là. Euh, J'espère qu'on est un peu dans les temps, ce qui va laisser peut-être euh, possibilité à Périne de, de continuer là-dessus et éventuellement de prendre d'autres euh, quelques questions. Euh, est-ce que tu veux que je développe d'autres choses ou est-ce que c'est bon pour toi, Périne bah d'abord, euh, merci, merci Isabelle. C'est extrêmement intéressant et, et très clair. Euh, je pense qu'en effet, il faudrait en dire un petit peu plus euh, sur Gradéo, mais je vais quand même euh, présenter mes, mes sujets d'abord pour laisser un maximum de, de place ensuite à une, une conversation. Alors, dans l'outil qu'on utilise, donc LiveStorm. C'est à moi d'enlever le truc, j'imagine. Euh, euh, ah oui, alors tu peux l'enlever, mais je pense que j'ai. Retirer ce média, c'est ça. Voilà, Hop mais euh, Donc, il y a un endroit pour le chat, mais on, on essaie de se concentrer sur les questions. Il y a un onglet « questions ». Oui. qu'il y a des questions auxquelles tu peux répondre, en effet, euh, à l'écrit Oui, je vais regarder. Je vais un peu les, les discussions. Et voilà, Et merci à Valérie Mario d'avoir précisé euh, et suivi. C'était Miss Sophia Antipolis qui, qui avait démarré. Merci. Euh, vous pouvez également voter pour les questions euh, s'il si, euh, faut prioriser, mais je pense qu'avec cette formule euh, écrite, orale, on, on arrivera à les traiter. Alors, euh, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, euh, c'est parti. Alors, euh, pourquoi j'ai souhaité intervenir euh, dans cette session euh, alors que, voilà, j'organise cette conférence sur les ressources éducatives libres euh, les MOOC, c'est une forme de ressources éducatives libres. On a vu que selon les, les cas, il euh, y, y, y en a qui sont laissés en libre accès, qui sont euh, qu'on peut modifier ou pas modifier. Euh, y a, vous avez, euh, si vous avez suivi euh, quelques conférences et que vous êtes intéressé par cette thématique, mais j'ai une autre casquette et c'est de m'intéresser à la blockchain euh, pour le, le GTNUM. Le groupe, donc le groupe de travail, euh, pardon, je cherche ma présentation pour le groupe de travail euh, numérique du ministère de l'Éducation euh, nationale de la jeunesse et des sports, euh, qui a proposé. Alors, pardon, là aussi, moi aussi je suis troublée, j'arrive plus à euh, modifier mon partage d'écran est fait en fait sur le mauvais document. Alors, à l'instant. C'est de pire en pire. Parce que je vous ai perdu. Ah. On a beau s'entraîner, il y a toujours un moment où on n'arrive plus à bouger. Donc euh, voilà, donc ce groupement d'intérêt public m'a permis de faire le lien entre des sujets euh, sur la blockchain. Je crois que je vais abandonner la, la présentation si j'arrive pas, tant pis. Euh, je préfère en parler comme ça et que ça soit, ça soit plus clair. Euh, donc, sur la.. Je vais arrêter le partage et je vais vous en parler à l'oral. Voilà. Donc, euh, la, la blockchain, c'est une nouvelle technologie qui intéresse un peu moins que l'intelligence artificielle, mais tout de même, euh, elle a été connue pour euh, et inventée à l'occasion euh, du lancement euh, en 2008 euh, du, de la, du Bitcoin. Et euh, en fait, c'est un, un agencement de solutions informatiques euh, préexistantes, mais qui a permis de créer quelque chose de tout à fait... Euh, intéressant et qui interpelle bien au-delà de la sphère financière. Pourquoi Parce que la, la blockchain, c'est un, une technologie qui permet de hacher des documents et d'en garder la trace et l'empreinte sans forcément, et pendant très longtemps, sans, sans avoir besoin forcément de savoir où sont stockées les données elles n'ont pas besoin d'être centralisées, et l'idée que ça a donné en contexte éducatif, c'est que le citoyen, enfin toute personne, puisse retrouver à tout moment de sa vie ses acquis d'apprentissage, que ce soit un diplôme de formation initiale, une formation continue, mais aussi un certificat d'employeur, d'avoir passé tant de temps dans une entreprise ou dans une administration, et comme ça, globalement, de faciliter la validation des acquis d'expérience qui en France permet d'aboutir à nouveau à un diplôme et qui est une exception française, hein, mais qui est encore très difficile à actionner et notamment la charge de la preuve de des, ces euh, micro-certifications de la vie euh, sont euh, c'est à la charge de euh, la personne qui euh, souhaite faire valider son expérience professionnelle. Alors, euh, ça, c'est une des idées qui a fait émerger, euh, travailler, sur laquelle euh, beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur se sont mis à, à travailler, et aussi un certain nombre de sociétés, euh, mais pas les, pas les plus nombreuses hein, dans le domaine de la blockchain, mais il y en a une en France qui s'appelle BC Diploma, et on arrive à, à, à travailler aujourd'hui à l'Université Lille sur la dématérialisation de l'attestation de réussite. Ça veut dire qu'un diplôme, c'est un diplôme papier qui doit être remis à l'étudiant dans les six mois qui suit sa sortie de l'université. Euh, mais euh, l'attestation de réussite, c'est quelque chose qui doit aller beaucoup plus vite afin que l'étudiant puisse aller s'inscrire euh, en master ou euh, à l'étranger ou euh, encore euh, aller voir euh, un futur employeur avec, euh, avec une trace qu'il a bien eu, qu'il a bien réussi son, son diplôme. La blockchain, a aussi, c'était aussi une monnaie, elle a émis une monnaie alternative le bitcoin et c'était suite à, à, à la crise financière de 2008. Puisque les banques avaient trahi la confiance qu'on mettait en elles, Satoshi Nakamoto, qui a écrit le livre blanc qui a amené à l'émergence du bitcoin et de la technologie sous-jacente blockchain, avait l'idée d'une monnaie créée entre pairs, entre ordinateurs en fait, entre citoyens, une nouvelle monnaie. Et en fait, quand il y a des penseurs des sciences de l'éducation qui ont réfléchi à ça et à l'équivalent, ils ont pensé à ces ECTS, les European Credit Transfer Systems, ils ont pensé que ce qu'émettaient les universités, c'était aussi du crédit. Et que finalement, si on remettait en cause ce crédit, il fallait aussi un système de reconnaissance par les pairs. Et ceux qui s'étaient déjà intéressés à cette problématique, c'était la communauté, enfin surtout au niveau technologique, c'était la communauté des, des Open Badges. Donc, pour vous dire quelques mots, Open Badge, c'est un petit certificat numérique, un petit, un petit badge, une petite médaille, une petite image. L'université de Caen, d'ailleurs, à laquelle appartient Isabelle, a été aussi un des premiers à l'expérimenter dans ses cursus à distance. Et c'est une petite image qui reconnaît aux étudiants formés euh, certaines capacités, compétences ou connaissances acquises. Euh, et c'est un début comme ça de, de micro-certification euh, sur tel ou tel euh, aspect. Par exemple, si, si c'est pour le suivi à distance euh, des étudiants, eh ben, on l'a vu euh, abordé par Cécile syndicats, ça les motive hein, pour aller plus loin, pour devenir ambassadeur. Euh, on peut aussi émettre un premier badge, euh, Juste parce que la personne s'est inscrite et a été ou s'est connectée à la plateforme Moodle à distance. Et pour ça, on lui remet déjà un badge pour dire c'est bien, on encourage à poursuivre. Mais ça, c'est sur un aspect motivationnel et parfois, ça serait vraiment reconnaître une compétence apprise en dehors de l'université, mais par un enseignant de l'université. Alors, on n'est pas dans le pair-à-pair pair, dans le sens où c'est pas un étudiant qui reconnaît à un autre étudiant une, une compétence, ce qu'on pourrait imaginer, mais euh, un, un étudiant en informatique qui n'aurait pas sa licence pourrait néanmoins se voir reconnaître par un enseignant euh, qu'il est un très bon programmeur en langage C+, par exemple. Et à ce moment-là, euh, comme ça sortirait quand même du système euh, universitaire, et eh bien ça rassurerait l'employeur de voir qu'il a cette compétence-là, ça suffirait peut-être à, à un premier emploi en tout cas. Euh, donc euh, c'est vraiment toute une thématique très intéressante, la conférence se tenait la semaine dernière, ça s'appelle EPIC, et euh, je suis assez attachée. et à l'occasion de, de, notre, de notre conférence actuelle, on va lancer avec Caroline Bélan-Ménager du réseau BOTE, une, une réflexion sur la reconnaissance des contributeurs à l'Open Education. Et on commencera par remercier les participants avec un Open Badge de participation à ces conférences et un Open Badge pour les intervenants, pour les remercier aussi d'avoir pris de leur temps, comme vous l'avez compris par exemple pour Isabelle, pour venir nous voir et nous expliquer comment ils contribuent à l'open, à la modernisation de l'enseignement supérieur et à la flexibilisation des parcours. Alors, sur, sur, pour, pour en terminer avec ce qu'on fait avec la blockchain et ce que ça inspire, et bien, parmi les participants aujourd'hui, j'ai Pierre Blanchet, qui, est, qui travaille avec, avec la Caisse des dépôts sur l'idée d'un passeport euh, lié à mon compte formation. Mon compte formation en France c'est euh, un compte qui est ouvert à tous les actifs euh, français et qui leur permet d'avoir justement euh, un chèque qui euh, peut leur permettre de d'aller payer eux-mêmes euh, sans forcément informer leur, leur leur employeur, sans être dans une hiérarchie, une autorisation pour demander une formation. Un chèque qui permet d'aller euh, payer des formations justement. Et donc, euh, on travaille sur l'idée d'un passeport où seraient arrangées euh, telles traces euh, d'apprentissage euh, comme toutes celles qui ont été évoquées euh, avec Isabelle et Cécile et tous les producteurs de MOOC. Et c'est une question euh, qui intéresse aussi euh, euh, les diplômes traditionnels hein, puisque euh, l'objectif, c'est qu'à la fois, euh, on ait un, un système de preuves préconçu grâce à la contribution des organismes certificateurs, et puis, qu'on puisse y ajouter euh, des traces, euh, des traces, ça veut dire en fait euh, des certifications qui nous ont aidés, comme le badge, à grandir, à prendre confiance en nous, qui montrent un petit morceau de compétences ou de connaissance, et que ça vienne euh, euh, bah, rafraîchir euh, parfois un cursus, euh, euh, un cursus déjà ancien dans certains cas, surtout, on n'a eu aucun diplôme, on est dans un public décrocheur et on va pouvoir, grâce à des micro-certifications, recommencer quelque chose et démarrer quelque part, tout en travaillant ou en ne travaillant pas, mais en reprenant le cours de la formation. Voilà, donc c'était là-dessus. Voilà, on a 20 minutes pour prendre vos questions. Peut-être vous faire monter sur scène également, si vous le souhaitez. Euh, et euh, je, vais, je vais rappeler Isabelle et Cécile pour qu'on euh, finisse euh, ensemble avec euh, les questions. Merci, Perrine, Très intéressant. Oui, alors j'ai juste que je suis le point contact français dans le partenariat européen de la blockchain, parce que ce n'est pas du tout une question, euh, comme l'a évoqué Isabelle, Cécile, ce n'est pas une question... Euh, qui s'arrête aux frontières, la question de l'information et de la reconnaissance. Et donc, c'est joli de travailler sur la technologie qui permettra de partager tout ça rapidement, facilement, mais encore faut-il être dans les standards internationaux, être au courant, animer des personnes, et puis, le, au, au service des apprenants, le, le, le transport et l'interopérabilité de ce qu'on sait, parce que euh, c'est encore quelque chose qui n'est pas, euh, pas suffisamment euh, approprié par les apprenants euh, et développé par les établissements de formation, va être le plus large possible. Et cette portabilité euh, des, des accomplissements, de la reconnaissance, moi c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point ce que tu disais sur les open batch par exemple ça en fait partie puisque dans notre établissement bon je vais pas refaire l'histoire mais la dernière incarnation de l'utilisation des open batch c'est dans le cadre de l'engagement étudiant euh, alors là, évidemment, c'est des étudiants qui sont inscrits dans un cycle universitaire, hein. ce n'est pas, pas des, per des personnes euh, qui, qui viennent se former tout au long de la vie ou, ou augmenter leurs compétences, hein. euh, mais euh, très souvent, euh, certaines des formations, et, et, et c'est souvent historique, euh, ont du mal à laisser de la place dans leur formation pour des compétences qui ne sont pas cœur de discipline, on va dire. Euh, par contre, euh, il y a beaucoup d'étudiants de ces formations-là euh, qui font preuve d'un engagement dans ou hors l'université. Euh, et on sait très bien, hein, euh, on sait très bien. Que l'employabilité d'un étudiant, elle passe par là. C'est pas seulement la bonne la bonne mention au bon diplôme, euh, c'est aussi tout ce qui va permettre de faire une différence auprès d'un employeur. Euh, et si quelque part on est capable de dire. Eh bien, on a reconnu un étudiant qui a eu un projet. Alors, forcément, le projet s'adosse à euh, l'acceptation par l'équipe pédagogique du diplôme. Hein. Même s'il n'y a pas de reconnaissance en ECTS ou en heure ou en autre chose pour l'étudiant, c'est quand même l'équipe pédagogique qui accepte que l'étudiant fasse un, en, un processus d'engagement sur l'année en cours. Et c'est l'équipe pédagogique qui fait l'évaluation. Mais du coup, on a un outil pour permettre à un étudiant de dire « Voilà ce que j'ai fait à côté de mon, mon enseignement » ou euh, dedans, hein, peu importe. « Voilà euh, ce que, le rapport que j'ai effectué. Voilà l'équipe pédagogique de mon licence ou de mon master m'ont reconnu que euh, ce que j'avais fait pendant ce moment-là, eh certes, ce n'est pas dans mon diplôme, mais ça atteste de manière infalsifiable euh, que l'étudiant a bien fait tout, tout, tout ce qu'il a dit, qu'il avait fait. Et je, je, je débouche forcément sur euh, un, une chose dont je ne sais pas si euh, ça a été discuté ou c'est discuté par ailleurs. On a euh, énormément de, de, de documents falsifiés qui circulent euh, au niveau des preuves euh, d'accomplissement de, hein, euh, par les personnes, par, ou par les étudiants et euh, le système dont parlait Perrine tout à l'heure les euh, les badges mmh. les badges numériques permettent de certifier de manière infalsifiable que la personne qui dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit c'est bien la réalité voilà mmh. c'est de faire euh, de, de, de, dans un monde où personne ne fait confiance à personne c'est de prouver sa bonne foi et euh, moi j'aime beaucoup cette image là qui, qui avait été donnée euh, euh, sur les badges euh, numériques mais, mais c'est vraiment ça et, et, et la formation à distance elle, elle, elle souffre quelquefois lorsqu'elle n'est pas reconnue par un diplôme d'établissement euh, elle souffre de cette reconnaissance là et ce sont des outils qui sont absolument indispensables. Donc, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des échanges sur la certification dans les MOOC, mais toutes les plateformes de MOOC euh, en font. Hein. C'est comment est-ce que l'on peut attester que la personne qui dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit, l'a vraiment fait, il l'a vraiment réalisé, et que l'organisme qui a fait la formation lui a vraiment délivré ces compétences-là, etc. Donc, le Gradeo, c'est un outil, l'Open Badge, c'en est un autre, euh, Voilà. Et surtout d'interopérabilité, de portabilité de sa reconnaissance. Euh, oui, alors dans les, dans les questions, euh, alors merci euh, Isabelle parce que c'est exactement euh, ça. Euh, je, je, je rajoute un point. Donc à, à l'Université de Lille, on a fait une preuve de concept euh, avec la société BC, BC Diploma. Et, alors euh, pour la blockchain, c'est-à-dire l'infrastructure dans laquelle on stocke euh, le hachage de données. Euh, euh, on va utiliser euh, une blockchain durable évidemment et tout ça c'est en attendant de le faire dans l'infrastructure européenne de service blockchain qui est l'objet du ce partenariat intergouvernemental, c'est de rendre des services publics transnationaux euh, qui euh, ne, ne représentent pas de coûts financiers qui seront gratuits, dans lesquels tout le monde euh, enfin toutes euh, les 29 états membres du partenariat européen de la blockchain, c'est à dire les 27 la Norvège et le Liechtenstein, pourront euh, mettre euh, euh, leur, leur, leur service de diplôme. Et, euh, et donc, euh, c'est ça le, tout l'intérêt euh, de travailler euh, au niveau européen. Donc, il y aura, c'est la question, est-ce que, est -ce que euh, si on a une validation un crédit type Sherbrooke, qu est-ce qu'on pourra euh, le mettre euh, En fait, euh, nous, on ne travaille que sur l'enveloppe. Mais… Forcément, travaillant sur l'enveloppe euh, dans notre euh, preuve de concept qu'on a fait euh, à l'université d'Ile au mois de septembre, euh, on l'a fait aussi avec euh, France Éducation Internationale qui est sur le, la reconnaissance des diplômes étrangers. On est, euh, on l'a fait avec euh, le réseau Canopé sur, euh, on, va, on va voir sur quel certificat on le fait dans le réseau Canopé. On l'a fait avec le CRI Paris sur les open batch. Donc on est en cours, on est en cours, c'est en ce moment. Euh, nous, on est content et que m'a dit la directrice de la scolarité, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Euh, plus personne ne se pose la question. Il faut aller vers une dématérialisation des attestations de réussite, au diplôme, au badge. Il faut travailler là-dessus parce que ça a manqué dans les derniers mois. Hein, les étudiants devaient se déplacer, le papier, on sait que ce n'est pas terrible avec le virus, euh, les déplacements en plus, interactions. Alors que envoyer, partager une, euh, une, un lien, euh, c'est facile, c'est vérifiable. Et la dernière chose, c'est que ça nous oblige, on pensait faire ça, entre guillemets, vite fait, pas du tout. Euh, la directrice de la scolarité m'a dit, ça sera incontournable, on va devoir passer par une procédure qualité au sein de l'Université Lille, parce qu'il y a quand même 73 000 étudiants. Tout, tous les services de scolarité ne fonctionnent pas pareil, et donc on démarre une réflexion sur la délivrance des, des évaluations, des diplômes, dans évidemment le logiciel qui est partagé, là on parle au niveau français, hein, qui est partagé par toutes les universités françaises, qui s'appelle Apogée, qui s'appellera Pégase plus tard, mais... Pas toutes, hein, pas toutes, hein, Périne fait attention. Ah, pardon. Alors, euh, oui, a... un très, très, très une très, très, très grande université très, très, très grand. universités, très, très euh, grand, en tout cas, très. nous, au sein de l'Université de Lille, déjà, pour les 73 000 étudiants, on doit travailler département par département, faculté par faculté euh, sur la production de la donnée et donc j'en terminerai avec ça. Oui, il y a une procédure qualité. Oui, il y a une, oui. euh, une exigence quand on va vers la dématérialisation d'amélioration de, de, du processus euh, qualitatif et de vérification. Euh, Le M Lyon qui a qui a démarré avec nous. Euh, le lancement d'une blockchain dédiée à l'éducation euh, disait que le jour... Euh, enfin, voilà, la, la personne qui travaillait à la DSI disait euh, qu'ils travaillait avant dans un bureau Veritas et qu'ils euh, euh, avaient vu euh, bondir le nombre de leurs clients le jour où ils ont assuré la qualité. On ne peut pas euh, juste euh, faire du buzz, il euh, y a un travail euh, assez... Euh, Difficile et long, mais très intéressant, qui se fait grâce, grâce à la modernisation. Alors, donc, ça va, on a encore 10 minutes. Et ce qu'on peut ajouter aussi, Périne, c'est que les badges sont aussi téléchargeables et imprimables. Les open badges, on peut, il y a une version PDF qui peut tout à fait être imprimée pour les étudiants qui sont encore attachés au papier, il y en a beaucoup. Donc, ils peuvent aussi s'imprimer la version papier s'ils le sont. Oui, mais là, il n'y a pas les métadonnées dedans, il faut forcément donner le format numérique, mais de fait, ils peuvent mettre l'image sur leur CV et donner un CV imprimé et… et euh... Non, non, c'est les étudiants, euh, puisqu'on l'a fait que dans le cadre de formation euh, où on a des étudiants, on ne l'a pas étendu pour le moment euh, à d'autres types de formations, euh, se l'approprient, mais alors euh, très, très très très facilement. Hein, et ils le demandent, et et ils l'utilisent. Voilà. Et, et moi, si j'étais demandeuse de quelque chose, c'est qu'il y ait une intégration beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux professionnels. Euh, parce que je fais partie de ceux, peut-être que là il y a des gens qui vont me contredire, euh, qui disent que les établissements d'enseignement ont un peu perdu la bataille des réseaux sociaux, hein, ils sont faits par d'autres, donc euh, ben voilà, c'est pas la peine de se dire on va se faire notre réseau social pour que leur, les étudiants valorisent leurs compétences, etc. Il y a des réseaux sociaux professionnels qui ont pris la place du marché et point barre. Et euh, là ce que j'aimerais bien, parce que l'intégration n'est pas très évidente, euh, que si j'avais un souhait à faire, c'est que les open badges, on puisse très facilement les mettre euh, sur nos réseaux sociaux professionnels. Alors, je ne vais pas les citer pour leur faire plus de pub, mais euh, de fait, aujourd'hui, ce n'est pas très facile de les mettre dans, dans, dans son catalogue de réalisation, dans un réseau social professionnel. Et j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est voilà, plus fluide. Ces réseaux sociaux professionnels qui sont sur la, le marché des sols quasiment en place, euh, devrait permettre l'intégration d'open badge euh, dans, dans, dans, le, dans les profils des personnes et leurs réalisations. Et on devrait pouvoir, comme par ailleurs, voter dessus en disant oui, oui, euh, certes, l'établissement euh, a donné cette reconnaissance XYZ, mais moi, en tant qu'individu, je sais que... Voilà, et, euh, et voter en plus sur, euh, sur ces éléments-là, comme, comme on peut le faire sur d'autres euh, compétences qui sont auto-déclaratives. Hein. Euh, oui, il euh, y a, y a donc un, un livre blanc qui est sorti sur, sur la meilleure façon euh, de créer des « Verifiable Credentials euh, » initié par le multimedia Media Lab mais qui a pris la forme du « Digital Credential Consortium » Et euh, la, la directrice de la rédaction euh, s'appelle Kim Hamilton Duffy. Euh, et elle est... Enfin, moi, je, je sais que c'est un document extrêmement intéressant pour euh, assurer une interopérabilité maximum euh, des, des Open Badges et des, et des credentials, des microcrédits, des euh, mm -hmm. certificats qui euh, sont et seront émis. Euh, donc là, c'est en pour... plein essor. Pour, pour répondre aussi à une question qui est, ou une discussion qui est dans le chat il euh, y, y a une autre façon de faire aussi avec les MOOC par exemple euh, c'est ce qu'on choisit de faire les enseignants chez moi il euh, y a une partie qui est certifiée payante euh, donc euh, la, les personnes s'inscrivent mais doivent payer mais par contre toute la partie en amont de ça euh, est open et gratuite c'est à dire que euh, pour euh, avoir la certification, il faut faire euh, deux semaines ou quatre semaines, parce qu'il y a différents niveaux, différents éléments, en plus des quatre ou six semaines de base du MOOC, euh, qui est lui ouvert euh, et gratuit, et ouvert à tout le monde. Donc l'équipe enseignante euh, met déjà ses étudiants dans le MOOC, ceux qui sont inscrits chez nous, il y a les personnes de l'extérieur qui viennent s'inscrire dans le MOOC et qui suivent en même temps que tout le monde. Et on leur propose les 15 jours supplémentaires, ou les deux fois 15 jours supplémentaires, qui là sont payants et là font l'objet d'une certification et d'une reconnaissance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que ça permet aux gens de s'engager dans une formation et puis de se dire bah « finalement non », et ça, ça participe aussi à ceux qui vont pas jusqu'au bout dans les MOOC. « Finalement non, c'est pas ça qui m'intéresse, donc ils vont faire autre chose ailleurs ». Ou alors, finalement, si, non seulement je vais le finir, mais je vais m'inscrire sur la supplé le supplément pour, pour avoir la reconnaissance officielle, le certificat, et peut-être plus tard, l'open badge, ou, ou un autre, ou le gradéo enfin, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment euh, une façon qui, je pense, pour moi, est extrêmement euh, intéressante pour un établissement de mixer euh, sa formation grand public, sa formation institutionnelle, sa formation professionnelle. Parce que moi, en tant qu'enseignante, hein, bon, je ne participe pas à ces formations-là, mais moi, en tant qu'enseignante, euh, je sais que quand j'ai des étudiants ou des personnes en formation continue dans mes groupes, la physionomie du groupe change immédiatement, le positionnement du groupe change immédiatement et le travail collectif est toujours beaucoup plus intéressant avec une mixité de public. Merci, euh, merci Isabelle. Euh, alors, une, une question, euh, je, je, désolée, je prends la dernière. Euh, quel choix, parce qu'il y en a beaucoup en fait, hein. quel choix faire entre Open Badge et Badge d'une plateforme e-learning type Moodle Est-ce que l'une de vous peut répondre tu, tu peux me reformuler la question, parce que du alors, coup, j'étais en train de lire d'autres questions et je n'ai pas écouté. <rire> alors, il y a, y a… Une quel... question. On fait entre un open badge, donc euh, par exemple sur la plateforme Open Badge Factory, ou dans le Nord, on vient de lancer la région on vient de lancer euh, euh, sa propre plateforme euh, d'open badge. Il faut dire qu'il y a toute une initiative qui s'appelle Badgeons les territoires, qui est partie de la Normandie. Oui, Badgeons la Normandie, c'était voilà. euh, avec un, un badge qui ressemble à une étiquette de camembert. Voilà. Euh, mmh. et une, un open badge sorti de la plateforme il a euh, la plateforme e-learning de Moodle. Oui, alors il en existe un Moodle. On peut décerner des Open Badges avec avec Moodle, mais du coup, à moins de les exposer sur son sur son passeport marin, par exemple, qui est connecté à Moodle, et puis là, on peut faire un lien assez simple. Ensuite, c'est pas Moodle, c'est pas un sac à badge. Hein, ça permet de faire de la reconnaissance comme ça, mais c'est pas une plateforme de badge. Il n'y a pas de sac à badge comme ça. Et puis, l'étudiant, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il ait son diplôme et qu'il nous quitte. Et quand il nous quitte, il perd son identité étudiante et il perd son accès à son badge dans Moodle. Donc, c'est pour ça que la toute, toute, toute première incarnation de nos open badges, au départ, on a démarré sur Moodle parce que c'était simple, on l'avait sous la main, et que Open Badge Factory, c'était le tout démarrage encore. Et puis, très, très vite, on s'est rapprochés d'eux et on a mis tous nos badges sur la plateforme externe parce que, euh, à l'époque, bon, maintenant presque toutes les plateformes le font, c'était la seule plateforme qui permettait à la personne d'avoir deux emails. C'est-à-dire l'email étudiant sur lequel nous, on délivre le badge. Hein. Il est évident que moi, je ne connais que l'étudiant avec son compte dans mon SI pour lui délivrer un badge. Donc il faut forcément que je lui envoie sur son email institutionnel et que de son email institutionnel, il puisse accepter le badge dans la plateforme externe. Donc ça ça ça marche. Par contre, comme je disais tout à l'heure, tout ce que je souhaite aux étudiants, c'est de réussir et de nous quitter et quand ils nous quittent, on n'a pas d'identité numérique pérenne dans les établissements parce que des fois ils vont vers une autre université. Enfin, voilà, c'est pas encore, c'est un gros projet qui doit être mené nationalement, on l'a pas encore. Et donc, Open Badge Factory permet d'avoir deux adresses email. Et donc, quand il y en a une qui disparaît parce que l'étudiant perd l'accès à son compte parce qu'il n'est plus chez nous, eh bien, il conserve ses badges qui lui ont été délivrés parce qu'il a, il a mis son adresse email personnelle comme adresse principale dans son compte. Et du coup, il conserve tout. Alors que si on lui met dans Moodle, ben, le jour où il part, il n'a plus d'accès aussi. Il n'a plus accès à ses badges. Voilà. Et je, je, je, je dis en plus que Open Badge Factory est finlandais. Hein. Oui. C'est conforme au RGPD. Et, et on l'a, euh, en tant que VP numérique, on l'a homologué sur, euh, de, pour la sécurité des systèmes d'information, le, le process qu'on a chez nous avec Open Batch Factory. Donc, on les a homologués. Euh, voilà. Et avec juste pour terminer là-dessus, les... vous pouvez continuer parce que je vais rejoindre la cuisine. Euh, et je suis la seule à pouvoir monter sur scène dans la cuisine. <rire> au moins au début. Donc, euh, je vous laisse continuer à, à répondre. Donc, tu as nous fais des petits plats, c'est ça et Voilà, c'est <rire> Et donc, euh, merci euh, mille fois pour vos contributions et toutes les questions excellentes. Euh, merci, Cécile, d'avoir répondu par écrit. Ça permet quand même de régler pas mal de, de questions je, euh, pour ceux qui, qui voudraient euh, poursuivre la discussion. Il y a l'Agora, Cécile. Euh, à... à 13h30, effectivement, ah, Agora, à l'Agora, on pourra répondre à toutes vos questions. Et Effectivement, juste pour terminer sur la question de, de la relation entre MOOC et Open Badge, il existe un plugin en fait qui permet de faire communiquer euh, Moodle, pardon, Donc, Moodle et les Open Badge. Donc, euh, oui. quand on installe ce plugin sur Moodle, euh, on a une gestion en fait des, des badges Moodle euh, qui est, exter est externalisée vers, vers Open Badge. Donc, c'est très pratique, c'est ce qu'on a fait euh, sur notre plateforme. Très bien. Ah, bah, du coup, Perrine oh, nous a quittés. Euh, Merci, Perrine. À et très bientôt. Bien. Et, et <rire> j'ai pas compris que c'était 13h30, mais 14h, non, toi, Nagora C'est 14h, 15h30 euh, ah, je croyais que c'était 13h30. D'accord, bah, 14h, bah, c'est bien, j'aurais pu... 14h, 15 h 30 Et il y aura okay, justement ouais. l'ADEME, hein, qui est euh, partenaire au FunMook, enfin euh, plus que ça, qui a fait ça. Bah oui, qui a la marque blanche. C'est ça, donc euh, qui sera là. Et Amadou Daou, également, euh, qui a créé le lycée euh, virtuel de Côte d'Ivoire pour animer euh, cette agora à 14h. Donc, merci à tous euh, pour vos participations et à, à très bientôt, Isabelle, Cécile et les autres. Hein. Merci à bien. À bientôt. Merci à, à tous. Bientôt. Au revoir. Au revoir.